Pour dissoudre une masse donnée de solide, on le pèse avec une balance de précision. Puis, on le transfère dans la fiole à l'aide d'un entonnoir à solide, en prenant soin de rincer la capsule de pesée et l'entonnoir. Récupérez le solvant de rinçage pour ne perdre aucune molécule du solide de départ. On ajoute ensuite du solvant jusqu'aux deux tiers du volume de la fiole, en prenant soin de rincer les parois du col. On peut alors boucher la fiole à l'aide d'un bouchon en verre ou en plastique,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 La masse pesée avec une balance et la fiole contenant un volume précis nous ont permis de préparer une solution de concentration connue avec précision. Attention, la fiole jaugée étant une varie de précision, toute dilatation thermique doit être évitée. Cette vidéo concerne donc les dissolutions athermiques uniquement. Si la dissolution est exothermique, elle ne doit pas être réalisée dans une varie de précision telle que la fiole jaugée,